« Nul n'est censé ignorer la loi », c'est une phrase que l'on entend ici et là. Et moi, c'est à l'âge de 12 ans, dans le bureau d'un juge pour enfants, que j'ai d'abord été confronté à la justice. Ce juge pour enfants me connaissait déjà depuis un moment. Et il me dit à l'âge de 12 ans, « Tu es trop petit pour aller en prison, mais tu n'es pas trop grand pour aller en foyer d'éducation spécialisée. » Je pense que dans sa tête, dans son rôle, il pensait me punir, peut-être me sanctionner. Euh, ce juge, si j'avais l'occasion de le revoir aujourd'hui, euh, une trentaine d'années après, eh bien, je lui dirais merci parce qu'il m'aura sauvé certainement la vie à moi et à celle de mes bourreaux qui, euh, à cette époque, étaient mes parents. S'en est suivi euh, plusieurs années de, de foyers d'éducation spécialisée avec des professionnels de l'éducation spécialisée. J'ai découvert mon vrai nom dans ces foyers d'éducation, le nom qu'on avait caché dans, au sein de ma propre famille. Donc une errance identitaire est apparue à ce moment-là. Tous les adultes étaient mes ennemis, car les premiers qui devaient veiller sur moi ont tenté plusieurs fois de me tuer. Donc pas de confiance face aux adultes, pas de confiance face aux représentants de l'autorité, quels qu'ils soient. Et finalement, donc, dans ces foyers, et après cette décision de ce juge pour enfants, eh je n'ai fait que muscler mes compétences dans la délinquance, puisque, soit dit en passant, les foyers d'éducation spécialisés, euh, il n'y a pas de brassage, il n'y a pas de mixité, c'est très compliqué de s'identifier, de se projeter en quelqu'un d'autre qu'un délinquant. Les regards posés sur nous sont ceux euh, de, euh, de se dire « Mais euh, quelle est sa capacité de dangerosité ?» euh, On le regarde comme un délinquant. Et lorsque l'on vous regarde comme quelqu'un de dangereux ou bien de délinquant, de délictueux, eh bien, au bout d'un moment vous vous identifiez à ce regard et vous donner le change. Alors, c'est là que, durant plusieurs années, effectivement, j'ai musclé mes compétences dans cette délinquance. Et ce tremplin, j'ai envie de dire, éducatif, qui devait normalement pallier aux carences éducatives que j'avais pu avoir au sein de ma famille, n'a représenté finalement qu'un tremplin pour passer de la délinquance vers la criminalité. Et c'est en... Et c'est en 95, euh, un soir de, de, de décembre, euh, où j'ai cru pouvoir aider euh, trois familles. Et j'ai posé un acte qui en a euh, bousculé, renversé. Quatre. Donc euh, voilà, on la sorte d'un braquage qui a forcément mal tourné. Et cette fois-ci, davantage encore, puisque euh, c'est soldé la mort d'un homme. Une mère, ce soir-là, a perdu son fils et un fils avait perdu son père. Et euh, après 96 heures de garde à vue, où euh, il a fallu réexpliquer, revenir sur, sur, sur tous ces faits, euh, qui avaient été euh, terribles pour tout le monde, personne, ce soir-là, n'était parti tuer quelqu'un, mais euh, euh, la violence ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, euh, avait frappé ce soir-là. Euh, dans ce camion cellulaire euh, dans lequel... Euh, J'étais fatigué, épuisé, apeuré aussi, euh, qui allait me conduire donc euh, dans, dans, dans cet univers carcéral que j'ai traversé euh, peut-être plus brièvement que mon homologue à côté, mais qui m'aura beaucoup marqué aussi. Euh, le camion s'est posé devant la grande porte de, de la prison et euh, bien sûr, c'est un milieu fermé. Il va falloir vérifier euh, que nous sommes bien qui, euh, qui nous disons que nous sommes et euh, ça va prendre un peu de temps avant que la grande porte s'ouvre. Pour avaler, pour avaler le camion cellulaire dans lequel je me trouve. Et je me suis, euh, je me suis surpris, à, à, à rêver peut-être, en regardant ce drapeau euh, français dr flotter au-dessus de la porte d'entrée de la prison. La dernière fois que je l'avais vu, c'était à la gendarmerie, c'est vrai. Mais la fois d'avant, c'était à l'école. Et à l'école, je redevenais un enfant comme les autres, sortant de cette famille martyrisée. Alors, euh, dans mon box ou dans mon camion cellulaire, eh bien, en regardant ce, ce drapeau, je me suis dit, je ne sais pas ce qui se passe derrière ces grands murs, même si je savais que c'était qu'une histoire de temps au travers de mon parcours que de, que de passer dans le milieu carcéral. Je n'en avais pas peur, mais puisqu'il y avait ce drapeau, je me suis dit, eh bien, puisqu'il est là, ça veut donc dire que tout ce que mes parents ont loupé, j'ai certainement une chance derrière ces murs de le retrouver. Que tout ce que mes éducateurs dans mes foyers ont loupé, puisque ce drapeau est là, alors je devrais avoir une chance de, de pouvoir me reconstruire dans ces murs. Puis la porte s'est ouverte, effectivement, a avalé le camion. Je suis sorti, on m'a demandé mon nom, puis on m'a donné un numéro. Et puis je me suis mis nu devant plusieurs inconnus, afin qu'ils qu fassent le tour de l'homme que je suis et voir si je n'avais pas apporté des choses illicites dans l'établissement. J'ai senti un espèce d'effacement de mon humanité à cet instant dans le regard de ces gens qui tournaient autour de moi avec des, avec des lampes de poche euh, et puis, euh, j'ai senti, bien sûr, ma liberté de mouvement s'échapper, ma liberté d'expression s'échapper. Euh, et puis, euh, vous savez, les, les prisons, il me semble, c'est un, euh, un lieu de violence par excellence. Ça a été fait pour ça. Alors, lorsque l'on est dans un lieu de violence par excellence et que l'on est déjà addict à la violence, on reste dans une espèce d'antinomie par rapport à, à la vocation même de, de l'institution carcérale. Moi, je, je pensais que tout ce qui était interdit à l'extérieur le serait forcément à l'intérieur. Et j'ai bien compris qu'en fait, euh, c'était un État dans l'État. Voilà, si je puis m'exprimer ainsi. Je n'ai jamais vu autant de violence que dans les murs de nos prisons. Je n'ai jamais vu autant de drogue que dans les murs de nos prisons. Je n'ai jamais vu autant de désespoir que dans les murs de nos prisons. Pendant trois ans, en mandat de dépôt criminel, il a fallu que, euh, que je me bataille. Avec, euh, avec la justice avec le, le juge d'instruction pour euh, rétablir pour la vérité des faits finalement puisque je suis rentré en détention avec deux chefs d'inculpation le premier euh, commanditaire d'assassinat et le second euh, instigateur de vol à armée. Euh, il était clair dans la procédure euh, de par mes complices que j'aurais payé les uns et les autres afin qu'ils euh, qu suppriment euh, ce grossiste de stupéfiants que nous, venus, que, que nous étions venus euh, détrousser ce soir-là et que la paix serait donc euh, la drogue ramassée ce soir-là. Et donc, il a fallu que je me bataille pendant euh, plus d'un an à faire des libertés provisoires, euh, qui étaient refusées. Et je faisais donc appel et je demandais être cité à comparaître à la cour d'appel. Ce qui veut dire, pour un détenu, euh, lorsque vous êtes cité à comparaître à la cour d'appel, bah, toute votre journée, elle y passe. Hein. Donc, euh, c'est dès le matin, plusieurs fouilles. Ensuite, les gendarmes arrivent, euh, de nouveaux fouillés, euh, enchaînés, entravés, euh, enfermés de nouveau déshabillé, puis euh, me noter, euh, voilà, véhiculer dans, dans, dans tout ça, et ramener à la cour d'appel, et j'attends mon tour dans les geôles, et puis dans la salle d'attente, et puis finalement, je rencontre ces magistrats qui lèvent euh, brièvement la tête pour me dire euh, qu'ils refusent euh, ma demande, une fois de plus. Bon. Cette bataille, j'ai fini par la gagner, puisque le chef d'inculpation de commanditaire assassinat a fini par être enlevé au fur et à mesure de l'enquête et de l'instruction, et de, de, de, de tous les détails de l'instruction. Et puis, euh, il a fallu euh, essayer de se reconstruire dans ces prisons. Moi, je suis rentré à 18 ans. Quand je regardais le code pénal, la première fois pour moi que j'ouvrais le code pénal, c'était pour savoir euh, comment est-ce que la justice allait, euh, allait me punir. Et, euh, et j'ai vu qu'en fait, ce que, que j'avais fait, eh bien, ça, coûtait, euh, ça coûtait 20 ans. Et je n'avais pas 20 ans. Alors, euh, ce n'était pas facile, mais il fallait aussi assumer ses actes. J'ai mis du temps à trouver le sens de ma peine. J'ai mis du temps à comprendre aussi euh, l'impact de l'action que j'avais causée ce soir-là. Et puis, euh, il a fallu se reconstruire. Et, et pour se reconstruire, il a fallu que je, me, que je détruise tout ce que l'on avait fait de moi. Je n'étais pas du tout en capacité d'accepter les règles, l'altérité, toutes ces choses-là, c'était très loin de moi. J'étais, je pense, retranché dans mon état de nature à ce moment-là. Et donc, euh, j'ai voulu être un homme, mais j'ai d'abord été un animal. Et puis, je n'avais pas les mots. Quand on n'a pas les mots, souvent, on a les crocs. Alors, euh, mes relations, euh, ma façon de m'exprimer, c'était par la violence, l'agressivité. Heureusement, hein, la prison, ce n'est pas fait que de murs, de barreaux, de grilles, de barbelés, de portes, de gardiens ou bien de clés. C'est d'abord des enfants, des femmes, des hommes, des professionnels de tout corps, de métier, souvent social. D'autres personnes avec certaines ambitions aussi. D'autres qui, qui avaient faim il y a 20 ans et ont fait le concours. Et 20 ans plus tard, encore faim, avec plusieurs barrettes sur leur épaule, mais encore faim. Et, mais j'y ai rencontré aussi des individus, des gens qui, effectivement, avaient posé un acte, qui avaient troublé l'ordre public plus ou moins durablement dans notre société. Mais j'aime à croire que l'action d'un jour ne détermine pas un homme pour toujours. Et ces individus, lorsque je les croisais dans les cours de promenade, ce n'étaient pas des numéros d'écrous sur pattes, ce n'étaient pas des chefs d'inculpation sur pattes. C'était des hommes avec des cœurs dans leur poitrine, des remords dans leur gorge et le désespoir dans leur regard. J'en ai croisé un qui, à cette époque-là, était l'un des plus anciens détenus de France, condamné à mort, puis gracié, et qui terminait une double perpétuité et qui était à sa 37e année d'incarcération. Il me croise dans une cour de promenade dans laquelle, moi, je n'ai que deux heures dans la journée. Je suis indigent, je n'ai pas de parloir, je n'ai pas de mandat, et je suis sur des listes d'attente d'au moins six mois pour avoir accès à une formation ou un emploi ou plutôt de l'esclavage par l'activité économique, si je puis m'exprimer ainsi, parce que le droit du travail, c'est très compliqué encore en prison. J'ai rencontré cet homme et qui me dit, écoute Karim, quand je te regarde, on dirait moi, il y a, il y a 35 ans, on dirait un papillon avec une mâchoire de pitbull dans la promenade. Parce qu'effectivement, je n'ai qu'une heure pour aller chercher ma tomate, ma boîte de thon, ma boîte de ricoré, mon tabac et à l'époque, mon THC, il faut le dire. Euh, et il me dit, écoute, euh, quand je te regarde, et bien voilà, tu sais, euh, euh, la vie, c'est que du temps. C'est d'ailleurs pour ça que la justice nous le prend, lorsque l'on transgresse les règles. Parce que dans le temps, on fait, on fait l'amour, dans le temps, on fait sa vie, dans le temps, euh, on existe, on traverse ce monde. Et, euh, et donc, on nous prend ce temps pour nous faire réfléchir, pour nous amener à la rédemption. Cette fenêtre toute placée tout en haut de cette, de cette cellule, qui doit nous forcer à regarder le ciel et à demander pardon. Mais euh, je euh, j'aimerais bien mettre tous les anciens détenus ou tous les détenus à, à l'épreuve d'essayer de s'amender dans 9 mètres carrés. J'aimerais bien mettre tous les détenus actuels à l'épreuve d'essayer de réparer ce qu'ils ont cassé dans notre société dans ces 9 mètres carrés. Et essayons aussi voir si l'on peut puiser, trouver, identifier, explorer son potentiel plus que ses carences dans ces 9 mètres carrés. Alors j'ai fait ma peine, oui. J'ai pris 10 ans de réclusion criminelle. J'ai été déchu de mes droits civiques. Et le jour de le jour de, de la, du, du procès, le troisième jour où la présidente de la cour d'assises entre et comme, comme si elle décochait une flèche d'un arc, elle nous dit 10 ans de réclusion criminelle et 160 000 euros d'amende. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter mes deux complices n'avaient qu'une envie, c'est de sortir de ce calvaire. Moi, j'ai regardé la présidente de la cour d'assises et j'ai dit « Oui, madame, avec tout le respect que je vous dois, à vous, aux jurés, aux familles de victimes et à tous les gens qui sont venus voir ce que l'on avait fait. Madame, les ans, je vais les faire parce que c'est la loi. Madame, l'amende, je vais la payer parce que c'est la loi. Mais laissez-moi rajouter quelque chose dans la balance de notre justice. Soyez convaincus, madame, que je vais m'en sortir. » Et soyez convaincu, madame, d'une seconde chose. Je ferai tout pour réparer ce que j'ai cassé un jour dans notre société. Et puis, j'étais euh, et puis je suis retourné dans mes murs pour finir ma peine. J'ai rencontré une deuxième personne, en la sorte d'un aumônier, qui s'était trompé de cellule, qui venait visiter une autre personne. Et je lui ai demandé de rester là, parce que, parce que j'étais seul. Et je l'ai invité à s'asseoir sur ce tabouret. J'étais vraiment pas dans un état... Très, très bien, donc euh, ça se voyait que j'étais mal, et il me l'a dit. C'est sans prosélytisme aucun que je vais vous faire ce témoignage. Lorsqu'il m'a dit, hein, vous avez l'air de ne pas être bien, ah, j'ai dit oui mon père, si c'est comme ça que je dois vous appeler, bien sûr que je ne vais pas bien. Et vous savez pourquoi Parce que je crois bien même que Dieu ne pourra pas me pardonner pour ce que j'ai fait. Et cet homme que je n'ai croisé qu'une dizaine de minutes dans toute ma vie, m'a dit une phrase qui a changé mon existence qui fait que je suis celui que je suis là-haut, ce soir devant vous. Et il m'a dit, « Détrompez-vous, monsieur, car Dieu éprouve ce qu'il aime. Et s'il vous a éprouvé, c'est qu'il sait que vous possédez en vous les ressources pour surmonter cette épreuve. » Alors, je ne sais pas comment ces mots résonnent dans vos poitrines, mais dans la mienne, ce jour-là, j'avais 20 ans. Et j'ai compris ce jour-là que j'étais un prince habillant mendiant depuis 20 ans. Moi, je voulais que ma mère elle-même, et il est en train de m'expliquer qu'il existait quelque chose par-delà tous les hommes réunis du premier au dernier, et qui pourrait m'aimer. Moi, je voulais que la justice me pardonne pour ce que j'avais causé. Et on est en train de m'expliquer qu'il existait quelque chose qui pourrait me pardonner. Bien sûr, ça a changé ma vision du monde et ça a changé ma façon de, de traverser ce monde, tout simplement. Je n'avais aucune référence philosophique, euh, religieuse ou même euh, ouais, religieuse. À la maison, on avait deux dieux. On n'en avait pas un, on en avait deux. Il y en un s'appelait Jacques Messrine et le second s'appelait Johnny Lide. Comme quoi les dieux ne sont pas tous immortels. Mais on avait un seul ennemi, c'était la gendarmerie. Mais finalement, c'est cet ennemi qui m'aura sauvé. Alors, euh, troisième rencontre, parce qu'on s'en sort jamais seul. C'est la rencontre de cette femme qui, par hasard, qui a trouvé un courrier que j'avais adressé à un de mes anciens co-détenus qui l'a trouvé dans le restaurant de ses parents dans lequel elle, elle était serveuse, elle a bien deviné, de par le courrier, que j'étais une personne incarcérée. Et un jour, dans ma boîte de lessive que j'avais découpée et collée au baby Bell sur ma porte, j'ai trouvé un courrier dont je ne reconnaissais pas l'écriture, c'était bien mon nom, mon numéro d'écrou, dont il s'agissait, donc c'était pour moi. Et je voulais vous synthétiser ce courrier qui disait euh, « Monsieur, bonjour, j'ai trouvé votre courrier dans le restaurant de mes parents, j'ai bien compris votre situation ». Et je vous propose de vous soutenir via la correspondance. Si vous me répondez, je vous répondrai. Si vous ne me répondez pas, pardon de vous avoir dérangé. Vous n'entendrez plus jamais parler de moi. S'en est suivi euh, trois courriers par semaine jusqu'à la fin de ma peine. Cette femme, c'est mon épouse aujourd'hui. Nous avons deux enfants ensemble que je salue ici, maintenant. Ces enfants qui ont fait de moi leur père. Cette femme qui a fait de moi son mari, son amant, son ami. Cet homme que je suis aujourd'hui. Et puis, il euh, est arrivé le juge d'application des peines, parce qu'il a fallu aussi aménager cette peine. Alors, après 145 jours de mitard, ça a été compliqué de motiver ma demande de, de liberté conditionnelle avec placement extérieur. Mais j'avais aussi passé 4 CAP, BEP, j'avais aussi passé mon bac et j'avais aussi passé mon brevet d'éducateur sportif. Dans des conditions, évidemment, pas évidentes quand on connaît le taux de surpopulation sur l'ensemble du parc et notamment sur les maisons d'arrêt. On a aussi des prisons de pauvres, et je ne parle pas que de pauvreté économique, je parle aussi, vous l'avez indiqué, de pauvreté intellectuelle, psychologique, mentale, sociale, scolaire, familiale, enfin voilà on n'arrive pas en prison par hasard, c'est souvent la conséquence d'un tas de carences et, et, et, et un tas de décisions et de choix aussi. Alors, lorsque j'ai dû motiver ma demande de liberté conditionnelle, j'avais ce juge d'application des peines assis à côté de ce procureur et à côté aussi de ce directeur du SPIP et du responsable d'établissement avec, avec, avec ses surveillants. Après que j'ai pu exposer tout, tout mon parcours, le juge d'application des peines me regarde et me dit « Vous savez, monsieur Mokhtari, ça fait dix ans que je travaille avec le procureur de la République ici à côté et nous n'avons pas encore vu un dossier de réinsertion comme le vôtre. » Nous sommes convaincus que vous allez vous en sortir. Et avant même de le délibérer, nous avons bien envie de vous donner cette liberté conditionnelle. À ce moment-là, tout, tout détenu qui est dans cette situation, normalement, reste quand même assez confiant et il y a pas mal d'espoir dans ce qui vient d'être dit. Sauf que je n'ai pas, j'ai pas été content de, de, ces, de ces mots prononcés. Vous voulez me donner quelque chose? Alors que, euh, L'institution m'a déjà tout pris dix fois, j'ai failli mourir sous les coups des surveillants, sous les coups des détenus et sous cette corde que j'ai accrochée moi-même sur un tuyau au plafond afin de, de m'évader de cette réalité trop dure à vivre. Et maintenant vous allez me donner quelque chose Eh bien non, vous ne me le donnez pas, vous me le devez et je vous le prends et je vous dirai pas merci. Parce que cette victoire, si l'on est une, eh bien, c'est la mienne. Alors s'il y a une couronne, c'est sur ma tête. S'il y a une médaille, ça sera autour de mon cou. Et il m'a dit, attention, euh, j'ai dit quoi Vous allez mettre en prison Puis ils m'ont fait confiance. Et la, et la liberté est arrivée. Et c'est le moment où j'ai eu le plus peur dans toute ma vie. Le moment où je reçois ce papier et où je vais devoir sortir, pour de bon. Une peur, une angoisse terrible m'a envahi durant les derniers jours de mon incarcération. Cette peur de récidiver. Cette peur de ressembler à ce multirécidiviste que je croisais quatre fois par jour dans, dans mon escalier, dans mon couloir, dans ma coursive, dans ma promenade. Lui aussi avait dû se dire cela hein, au moment de sa première libération. C'est peut-être la huitième ou la douzième. Alors j'avais peur de cela. Je m'étais promis plein de choses sur mon lit superposé, après avoir compté la mosaïque en dessous de mes pieds. Mais la porte s'est refermée derrière moi et maintenant il allait falloir... Euh, être digne de ses promesses, être digne de ses nouveaux choix. Digne de ce que j'avais pu dire à cette maman qui était tombée dans les pommes, dans le box des victimes. Digne d'être à la hauteur de, de cette promesse que j'avais faite à cette femme qui voulait faire sa vie avec moi, à cette présidente de la cour d'assises, à cette maman qui avait perdu son fils. Et à moi-même, lorsque je me regardais dans un morceau de miroir que je devais coller avec du dentifrice au-dessus de mon évier, dans lequel je ne me voyais pas en entier. Mais je m'y voyais assez pour me faire cette promesse, que je ne reviendrai plus jamais dans ces murs. La liberté est arrivée et tout de suite la tentation avec, puisque à la porte de cette prison, il est venu me chercher un ancien détenu qui, au bout de 300 mètres dans son véhicule, me propose de participer au braquage d'un Brinks dans 10 jours. Cela durerait selon lui 10 minutes et me rapporterait 100 000 euros. Moi je sortais en contrat emploi consolidé, j'allais aller dans une résidence sociale et je travaillerais dans une, dans une association d'insertion sociale et professionnelle au service de la solidarité internationale. Et puis j'avais eu la chance d'avoir une permission. J'avais croisé cette femme. On n'est pas fait que se croiser puisqu'elle euh, attendait un heureux événement. Donc j'allais être papa. Alors qu'un jour plus tard j'étais dans la file d'attente du restaurant du Cœur pour aller chercher quelques œufs, quelques yaourts nature et des madeleines au beurre avec mon épouse enceinte de 8 mois, pendant que ces personnes qui m'avaient proposé ce, ce braquage étaient en pleine action. Les trois ont pris 15 ans de réclusion criminelle, dont un qui a perdu trois doigts sur sa main parce qu'il s'est reculé trop tard du pain de plastique qu'il avait collé sur le véhicule. Donc, pour résumer, finalement, j'ai pris deux grands choix dans ma vie. Le premier m'a coûté 10 ans de réclusion criminelle. Et le second m'a empêché de, de prendre 15 ans de réclusion criminelle. Et puis après, il faut se reconstruire. Devenir un homme pour, euh, pour sa femme, devenir un père pour ses enfants, devenir un ami pour un, pour un autre homme, pour une autre femme, devenir un citoyen actif et responsable, quelqu'un en qui on aura confiance, sur qui on pourra miser. Et tout ça, ce n'était pas écrit sur les murs de ma cellule. Alors il faut réapprendre. Et.. et euh, il vous le dira certainement plus mieux que moi, mais euh, il y a les stigmates post-carcérales. Moi, j'étais pas au courant que euh, ça faisait partie de la peine que de se mettre euh, nu devant des inconnus. Je ne savais pas non plus que ça faisait partie de la peine que de dormir par terre dans une cellule surpeuplée, ou bien d'avoir le droit à trois douches par semaine et à accéder à des denrées plus chères qu'à l'extérieur. Tout ça, je ne savais pas que ça faisait partie de la peine. Et, et c'est une fois sorti, maintenant que je m'engage, en fait, pour tout vous dire, j'ai commencé ma peine le jour de ma libération de prison. Parce qu'en prison, je n'ai fait que d'être châtié. Répondre à, à une réponse émotionnelle. Parce que je n'avais pas respecté la loi, alors j'allais payer. C'est vrai, j'ai payé. Mais je n'ai rien réparé. Alors depuis que je suis sorti, et depuis que je vais dans des quartiers populaires, voir des jeunes qui pensent qu'il faut aller en prison pour devenir un homme, et que je viens leur parler du service civique, parce qu'on manque cruellement de, de rituels initiatiques pour faire passer des jeunes adultes à l'âge d'adulte. On n'est pas dans un petit village en Afrique où on peut aller chercher le cœur d'un lion et le ramener au chef du village pour prouver, pour prouver, pour prouver, pour prouver voilà, le fait qu'on est un homme. Alors Avant, on avait l'armée, ça valait ce que ça valait, mais c'était quelque chose qui permettait de se brasser, de se rencontrer, de rencontrer la différence et d'apprendre beaucoup de choses. Alors maintenant, il y a le service civique, et quand je viens voir ces jeunes... Qui pensent qu'il faut aller en prison pour devenir des hommes et que je leur propose de faire un service civique, de donner la main à une personne âgée, d'aller parler à des jeunes dans des quartiers, de travailler sur des grandes questions de notre société, qu'on leur dira merci, bravo et monsieur. Alors, oui, j'ai l'impression que je répare un peu ce que j'ai fait ce 19 décembre 1995. Lorsque je suis face à vous, qui serez peut-être des futurs magistrats, des futurs acteurs de justice-prise de notre société, qui forcément, je l'espère, ne serait pas enfermé dans les mathématiques de notre code pénal et qui vous saurait mettre l'humain au centre de tout de vos analyses et de vos décisions alors oui, j'ai la sensation de faire ma peine et lorsque je suis en détention à la rencontre de ces individus incarcérés pour des faits de droit commun ou pour des faits relatifs au terrorisme et que je viens les amener à un chemin soit de résilience, soit de désistance les amener d'un projet de mort à un projet de vie alors oui j'ai cette sensation de réparer ce que j'avais cassé dans notre société. Voilà, aujourd'hui, euh, je pas assez de ma vie pour finir ma peine, mais c'est mon choix. C'est mon choix et, euh, et, et j'en suis heureux. Ce qui me rend encore plus heureux, c'est que ma fille, qui va passer son bac cette année, me dit « Papa, tu sais ce que je ferai quand, quand j'aurai fini mes études ?» Je dis « Non, je t'en prie ». Elle me dit « Je serai directrice de prison ». Il dit, ah bon Elle me dit oui, mais tu oui. sais papa, je serai la directrice d'une prison qui répare les gens. Parce que pour moi la prison c'est comme un garage dans lequel on arrive cabossé, et on repart réparé, et en capacité de réparer, ce qu'on a cassé. Alors si j'ai accepté, et si aussi, je suis très ému d'être un des ambassadeurs de ce certificat, c'est parce que je pense vraiment que c'est extrêmement important. Je remercie vraiment Bernard et tous ceux qui se sont mis... Euh, à bras-le-corps sur cette question, sur ce certificat, parce que euh, vous qui serez demain euh, les magistrats qui feront tourner cette, cette justice, il ne faut pas oublier ce qui se passera après vos décisions. Il ne faudra pas oublier ce qui a amené un individu à la barre de ce tribunal ou dans le box de cette cour d'assises. Je ne connais personne qui se lève le matin et qui se dit « je vais aller faire du mal aux gens ». Je ne connais personne qui fait ça s'il n'en a pas besoin, à moins qu'on ait des troubles. Et ça, c'est une autre question. Et lorsque l'on est malade, on ne va pas en prison. On va voir un médecin. Donc voilà. Moi, je suis très attaché à la République, très attaché à nos notions de citoyenneté, très attaché à la justice. Je suis un ancien détenu, c'est vrai. Mais je ne suis pas abolitionniste. Je pense qu'on a besoin de prisons dans notre société. Alors peut-être pas telles qu'elles sont aujourd'hui, qu'elles sont vraiment à améliorer. On est un des pays fondateurs des droits de l'homme, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Et parfois même, on va au bout du monde pour l'imposer. Parfois coups de ranger et de mortier, Mais en bas de chez nous, il y a des gens qui se meurent. Il y a des gens qui meurent de désespoir. Et on a des prisons qui fabriquent la récidive. Alors qu'on devrait fabriquer la réinsertion. Voilà tout ce qui m'anime. Et tout ce qui doit aussi pouvoir vous animer un jour lorsque vous rentrerez en fonction. Parce que la vie d'un homme, telle que celle que je viens de vous raconter, c'est un petit peu la vie de tous les hommes que vous allez rencontrer. Je vous remercie.